Cher journal, je voulais te dire que ça y est, je le quitte. Franchement, malgré les bons moments passés ensemble à la piscine, c'est devenu trop d'effort. Il est trop exigeant, et le moindre écart se paye cash. Son regard sur moi est comme un miroir déformant. Cher journal, je quitte mon corps cet été. Adieu, business, salade verte, blanc de poulet et yaourt allégé. Salut, gin tonic, glace et barbecue rosé. Enchanté, petit bidon de koala et capiton. En même temps, sans bouée à la plage, je risque de me noyer. Lol. Cher journal, je quitte mon corps. Pourrais-tu s'il te plaît me mettre en relation avec un coach sportif à la rentrée Il paraît qu'Antoine Pétlaz me donnera l'envie, la motivation et la possibilité de reconquérir ce corps qui me trahit chaque été. Je suis précieux, je veux que PopForm prenne soin de moi. Salut les amis, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre maintenant, et je vous dis à très bientôt, ciao